Les complots sont-ils réels Bienvenue sur Revel, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes demandé si les complotistes dénonçaient de réels complots, ou s'ils étaient des personnes ayant possiblement des problèmes psychologiques tels que la paranoïa. Même si la société aurait tendance à me traiter de complotiste, je ne reste pas ferme à l'idée que cette façon de penser découle de mauvais fonctionnements intérieurs. Il est essentiel de se remettre en question et de laisser son ego de côté pour pouvoir voir notre vrai reflet. Ce n'est absolument pas facile, mais je pense comme je l'ai dit que c'est essentiel. La dernière fois, je traînais dans l'océan du web et lisais un article de blog qui affirmait que les complotistes étaient non seulement parano, mais que c'était en plus le cancer de la société. Je retiens ce commentaire de Phil sur ce même article. Pour moi, les complots, c'est le bon vieux croque-mitaine, l'ennemi caché dans le noir, le méchant ultime qui donne un sens à tout. Bref, une vision simpliste du monde qui valorise niaisement ceux qui croient avoir trouvé une clé d'explication du monde. Wow, et si c'était vrai Est-ce que les complots ne sont pas cet ennemi invisible caché dans le noir Ne serait-ce pas le reflet de nos propres fonctionnements erronés, de notre auto-sabotage Pour illustrer cette remarque, il faut penser à ceci. Est-ce que vous avez un rêve J'espère que oui. En ce cas, qui vous empêche d'atteindre ce rêve La vraie réponse, c'est que c'est vous. Nous seuls, nous nous limitons. Ce n'est pas à cause de notre entourage, notre poisson rouge, notre voisin ou même les Illuminati que nous n'y arrivons pas. Frustrés par notre manque d'autodiscipline et de détermination, on crée un ennemi extérieur qui nous empêche d'atteindre notre rêve. À savoir, une force occulte qui fait tout contre le peuple, et du coup contre nous. C'est très probable qu'il y ait un petit peu de vrai là-dedans, pour vous comme pour moi. Oui mais voilà, penser ainsi revient à dire que ce que nous dénonçons est totalement inventé. Le danger de cette manière de penser, c'est que les réels complots passent inaperçus, et puis ceux qui les voient, et bien au final c'est parce qu'ils sont parano. Donc c'est vraiment un moyen très vicieux et extrêmement malin de détourner complètement l'attention de toutes les personnes qui voient les complots, puisque la société va leur mettre une étiquette de parano, et ils ne seront du coup jamais pris au sérieux. Pour continuer dans le débat, j'ai découvert très récemment Sadek, un rappeur, lors d'une interview. J'ai beaucoup aimé son franc-parler et sa vision de la vie. En gros, c'est « Lève-toi, choisis ta voie et va au bout, sinon n'est que ta mère !» Il aspire à être un voyou dans le sens où il a compris que le monde est gouverné par des voyous pour des voyous. « Mais j'aspire à être un voyou. Pour moi, le monde est dominé par les voyous et voyous, c'est très noble. Parce que voyou, c'est s'imposer une rigueur à soi-même. Parce que je gère ma vie. C'est ça être un voyou. » On peut aussi prendre le terme de businessman avide de pouvoir et d'argent. Ils sont à la tête des plus grandes entreprises du monde, ont des ressources illimitées, connaissent absolument tout ce qui se passe dans le monde, mais ne font réellement rien pour l'améliorer. Au lieu de ça, ils préfèrent trouver des combines pour ne pas payer de taxes, font du lobbying, font travailler des enfants dans des conditions inacceptables, augmentent le prix du gasoil, polluent au détriment de l'écologie, et investissent dans l'IA, car oui, c'est bien plus rentable qu'un être humain. Ce foutage de gueule monumental Bon du coup on parle de simples personnes ayant de hautes responsabilités et faisant passer leurs intérêts avant ceux des autres. Jusque là, ce n'est pas différent de la majorité des gens que je peux observer dans la rue. Ou alors, c'est plutôt des groupes occultes qui se réunissent dans un but commun. Et quand je me pose cette question, je ne peux m'empêcher de penser au fait que ces hommes sont pour la plupart extrêmement riches, très puissants et ont beaucoup de pouvoir. Quand on arrive à ce niveau-là, que faudrait-il de plus À part peut-être laisser sa trace dans ce monde. Les ressources financières qu'ils détiennent pourraient en moins de 5 ans changer radicalement la société et le monde dans lequel nous évoluons. Au lieu de cela, ils préfèrent continuer à avoir de plus grands bénéfices au détriment de la vie humaine et de la nature. Et puis, est-ce réellement dans leur intérêt de changer le monde de manière positive Les labos, par exemple, n'ont-ils pas plus à gagner si vous restez malade Ces Black Men, en plus de cela, se réunissent plusieurs fois par an en huis clos, pas de caméra, pas de journalistes. Est-ce pour parler de la nouvelle hausse du gasoil Ou enfin pour se mettre d'accord sur les prochaines étapes d'un projet qui est bien plus ancien et plus grand qu'eux Une volonté de contrôle absolu par l'instauration d'une gouvernance mondiale. ...et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. D'un nouvel ordre mondial. Fuir l'ordre mondial du 21e siècle sur la base d'une nouvelle confiance dans... La banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter, compléter le dispositif. Arrivé à leur niveau, il y a un but plus puissant que le simple gain financier. Quand on peut tous payer, tous acheter, tout avoir, que faut-il de plus Quelle est la seule chose que l'argent ne peut acheter en y réfléchissant quelques minutes, je pense au temps, à la durée de la vie. Mais bon, on y reviendra plus tard, parce que ça, c'est un sacré pâté à traiter. Pour le moment, on se questionne sur, est-ce que les complots existent Donc avec ce que nous venons de voir, de mon point de vue, les complots existent bel et bien. Je veux dire, c'est pas un secret. Si ce terme vous choque, employons plutôt « alliance discrète ». J'ai déjà organisé une alliance discrète pour piquer le goûter de Nicolas, qui avait cassé ma voiture à l'école, j'avais 6 ans. Et vous êtes en train de me dire qu'un chef d'entreprise milliardaire, lui... Reste sage et ne commet aucune infraction ou alliance pour arranger ses affaires et son pouvoir Voyons. Elles ont toutes à un moment donné eu des problèmes de transparence, de taxes, etc. Et pourtant, ces sociétés n'ont jamais vraiment eu de sanctions très importantes. Pour prendre le cas de Facebook qui a été poursuivi pour avoir participé à la surveillance et la collecte de données de masse organisée par la NSA et dénoncée fort heureusement par Snowden, Mark Zuckerberg, qui dirige Facebook, a payé en lobbying la quasi-totalité des jurés présents lors du tribunal. Je précise ici que si un héros tel que Snowden n'avait pas pris un risque énormissime pour sa vie, jamais personne n'aurait pu savoir ce que faisait Facebook avec la NSA. On voit donc ici que les grandes sociétés ont beaucoup de pouvoir. Les lobbies dirigent clairement le monde puisque celles-ci sont au-dessus du gouvernement, qu'elles payent grassement pour qu'on leurs intérêts. Est-ce seulement une histoire d'argent ou est-ce lié à un complot plus grand Nous y répondrons dès la prochaine vidéo avec un top 5. Néanmoins, il ne fait aucun doute pour moi que les complots ou les alliances discrètes existent bel et bien. Je compte sur toi pour partager cette vidéo, mettre un pouce en l'air. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Et n'oubliez pas, nous allons toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. A bientôt sur Revel.